Le héros de mon roman est un peintre qui n'a pas vraiment de nom. Alors tous les autres personnages appellent le peintre. C'est une personne complètement déphasée et obsédée à l'idée qu'une guerre civile se déclenche dans son pays. Il est amoureux d'une fille qui s'appelle K. Le truc c'est que cette fille n'existe pas physiquement. Alors à la limite de la folie, il imagine tout le temps à ses côtés. Il l'imagine lui parler sans fin et il vit un amour sans condition avec cette fille dans sa tête, euh, tandis qu'il sombre dans son environnement euh, horrible. Toute la première moitié du livre euh, raconte euh, comment le peintre euh, s'enfonce dans la ville, dans une ville euh, dangereuse qu'il ne reconnaît plus. Il est devenu euh, inconnu dans un monde inconnu, et euh, peu à peu, il se sent euh, disparaître dans un monde disparu. En fait, j'ai vécu quasiment toutes les scènes de mon livre mais simplement, euh, je leur fais prendre des proportions euh, démesurées. Par exemple, il euh, y a la scène du clochard qui vomit dans le bus, alors euh, tout disparaît sous des flots de vomi, les personnages se battent comme s'ils étaient dans un, un radeau en train, de, en train de faire naufrage. Mais en vrai, bon, c'était juste un clochard qui dégueulait dans le bus, c'était pas si impressionnant que ça, quoi. Le personnage de mon roman est assez détestable, mais son époque aussi est détestable, et son environnement. Alors euh, en explorant, il va, euh, il va descendre, il va descendre très très bas, mais il va remonter. En fait, mon livre décrit un, un récit de, de rédemption, de rédemption par l'art et par l'amour dans un paysage dévasté, dans un monde en pleine apocalypse. Est, est extrêmement euh, différent de ce que je fais d'habitude, de mes euh, bandes dessinées notamment. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si je vais retrouver euh, mon public. Euh, c'est vrai que c'est un roman euh, très sombre, très sombre mais très drôle, je dirais. En fait, c'est ce que j'ai fait de plus sombre mais euh, de plus drôle aussi, je crois. Par contre, c'est toujours à propos de la dématérialité, je dirais, de la déréalisation de notre monde. Mon personnage, par exemple, est, a complètement euh, renoncé à être au monde. En fait, il ne voit même plus le monde. Mais ça va encore plus loin que ça parce qu'en fait il fait pénétrer son propre imaginaire, son propre euh, fantasme euh, dans le monde physique en fait, et tout finit par euh, se mélanger. Je dirais qu'il y a euh, comme une interpénétration en fait, entre euh, le monde physique et le fantasme. Je fais un livre en, en réalité augmentée en fait. Un livre sur, euh, sur l'amour fou, sur l'amour euh, qui dépasse tout, qui dépasse euh, le monde horrible en fait. Je fais de la littérature 4D. Bon voilà, merci à tous, alors j'espère que vous aurez le temps de lire mon livre avant l'apocalypse et la guerre totale. Voilà, salut